Et donc on va parler aujourd'hui de la géographie du terrorisme, mais le texte est vraiment passionnant, et ça va nous permettre de faire aussi un peu de géographie, parce que euh, finalement on n'en fait pas beaucoup, et de parler de euh, c'est quoi la géographie, qu'est-ce que la démarche géographique, et ce que ça peut apporter. Hop, fenêtre de travail, voilà de quoi on va parler, l'approche géographique du terrorisme, question de méthode. Donc ici on va être vraiment sur la, la construction d'un objet d'étude, euh, vous allez voir, il y a plein d'infos intéressantes qui vont arriver, plein de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Euh, Ce n'est pas vraiment, finalement, une vérification d'hypothèse Ici, ils le disent. Hein, on est vraiment sur des questions de construction d'objets, de définition. Il y a quand même des informations qui vont transparaître. Mais euh, à la première lecture, j'ai adoré cet article. Et donc ici, comme vous le voyez, eh l'article... Il est de Daniel Dory, qui est maître de conférence à l'université de La Rochelle, et Hervé Théry, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur de, à l'université de Sao Paulo. Euh, ils vont nous parler de ça d'une manière très très sympa. Et franchement, euh, moi qui donne le cours de géographie en secondaire, je trouve que l'article est super bien foutu parce que ça nous permet vraiment de faire la démarche géographique telle que on la présente au cours. Alors, en quelques lignes, c'est quoi la démarche géographique ben, En premier lieu, tu vas regarder un petit peu des répartitions dans l'espace. En deuxième lieu, tu vas essayer de faire des corrélations entre ces répartitions-là et euh, d'autres euh, variables spatiales. Et, et ici, ils le font très très bien dans l'article et de manière très très limpide. Et troisièmement, tu essaies d'expliquer tout ça, quoi évidemment. Donc, d'amener un petit peu de la théorie. Alors, je vais pas vous passer tout l'article à l'écran, parce qu'il y a toujours la question des, des droits. Je n'ai pas les droits, donc euh, je, on dit, je pense qu'en diffusant quelques extraits, quelques petites choses à vous montrer, et en lisant le reste... Euh, là, il y a moins de problèmes quand même. Alors, l'approche géographique du terrorisme est une démarche relativement récente et actuellement en phase de consolidation. En effet, ce n'est qu'à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que des géographes se sont véritablement intéressés aux aspects territoriaux de cette modalité particulière de communication violente. Voilà, il faut, euh, quand on travaille sur un objet très dur comme celui-là, un petit peu aussi dépassionner le débat et euh, considérer le terrorisme le terrorisme pour ce qu'il est, et ici, voilà, il l'utilise comme un moyen, une modalité de communication violente. L'émergence progressive d'un champ de recherche spécialisé à l'intersection entre les terrorismes studi et la géographie suppose un certain nombre de conditions. Parmi les plus importantes, il y a bien entendu la question définitionnelle. Qu'est-ce que le terrorisme Et tu vas voir là qu'en fonction de ce qu'on considère être du terrorisme ou pas, on va avoir finalement des réalités qui sont différentes. Et ça c'est super important, mais je pense euh, TVA pourra peut-être euh, nous en dire plus, mais dans n'importe quelle science, euh, la façon dont tu vas définir les objets, mais certainement en sciences sociales, ça va conditionner tout le reste. Et tu peux très vite créer un artefact, alors pour rappel un artefact, bah, c'est quelque chose qui, qui n'existerait pas sans le chercheur, c'est le chercheur qui crée finalement un objet, euh, qui n'a pas forcément une correspondance dans le réel. Si tu, euh, si tu crées des objets qui n'existent pas, par des définitions, euh, qui sont mal, euh, mal pensés, mal conçus, ben c'est très vite problématique parce que tout ton travail est à mettre au bac. Ouais, il va définir le terrorisme, en tout cas il y aura des éléments de définition qui vont venir. Ensuite, il fallait procéder à un long travail d'appropriation critique des travaux issus des terrorism studies dans le but de disposer d'un socle de connaissances et d'hypothèses mobilisables dans une perspective géographique. Donc là c'est un petit peu euh, l'état de l'art, hein, euh, l'exploration qu'ils vont faire. Et ça, dans n'importe quel travail, tu dois regarder aussi ce qui a été fait, sinon tu risques de réinventer l'eau chaude ou de te fourvoyer, de partir sur une fausse piste. Donc ça, c'est aussi un aspect d'une démarche scientifique de, de sciences sociales qu'ils mettent en place dans cet article. Enfin, dans la mesure, comme on le montrera plus loin où la recherche géographique n'est véritablement féconde que lorsqu'elle s'inscrit dans un projet d'élucidation de l'espace-temps du terrorisme, l'acquisition de solides connaissances en matière d'histoire du terrorisme s'est également avérée indispensable. » Et donc là, directement, tu as un petit peu le programme euh, des 19 prochaines pages, et j'ai envie de dire, si tu te dis « Ah ben non, bon, moi je ne cherchais pas ça vraiment, je ne cherchais pas une définition du terrorisme ou un travail méthodologique sur la définition du terrorisme, ben bah voilà, tu passes ton chemin, quoi. Hein. » quand tu fais tes études, quand tu fais tes travaux, tes recherches, voilà, tu dois euh, un petit peu euh, aussi sélectionner, sinon tu risques de trop lire. Hein. C'est un, un gros problème, je pense, aussi. Bon, moi, je n'ai jamais été doctorant, mais quand tu vois les, les doctorants qui partagent leur expérience sur les réseaux sociaux, voilà, tu te rends compte que tu es très vite sur, surmené, si tu veux euh, tout lire en disant, oui, ça pourra m'être utile. Quoi. Non, non, tu dois vraiment cibler sur ce qui sera utile. C'est donc sur ces bases qu'il était nécessaire d'évoquer brièvement que s'est construite notre démarche visant à analyser la, la territorialité du complexe terroriste en nous centrant sur ces espaces-temps successifs au moyen d'un dispositif cartographique innovant et en constant perfectionnement. Notre propos est donc ici essentiellement méthodologique donnant à voir les sources, les outils et quelques résultats d'un des chantiers les plus passionnants de la recherche géographique contemporaine et j'ai envie de le dire hein, bon là c'est leur bébé mais c'est un article que, qui moi aussi m'a beaucoup plu parce que voilà je me suis dit là j'ai pas perdu mon temps j'ai vraiment appris des choses intéressantes notre démarche en cette phase de notre recherche consiste principalement en une exploitation cartographique de la global terrorism database là ce qu'ils vont appeler après la GDT dans le reste de l'article, ce qui nécessite quelques éclaircissements factuels et méthodologiques, oui je m'excuse aussi pour les bafouillements, bon déjà c'est la première fois que je stream depuis deux mois mais en plus j'ai fait deux balades guidées ce, ma enfin, ce matin et cet après-midi donc j'ai parlé toute la journée et donc là, il euh, y a un peu la fatigue qui s'installe mais ça va aller suis euh, très motivé à faire ce stream la... GTD, je dirais GTD, hein, répertorie les événements considérés comme relevant du terrorisme dans le monde depuis 1970-1970. Elle est basée à l'Université du Maryland et est régulièrement alimentée par le consortium START qui bénéficie d'un soutien direct du gouvernement des États-Unis. Donc là c'est intéressant parce que tu as aussi des éléments qui te permettent de faire une critique des sources. Alors je ne vais pas la faire ici parce que je ne suis pas compétent en matière géopolitique pour la faire. Mais voilà, c'est aussi dans un souci de transparence que tu dois tout balancer dans ton article. Hein. Comme ça, c'est très clair et on peut te critiquer en fait. Là, c'est euh, un travail euh, intellectuellement sain. Ces données issues principalement d'informations de presse sur les incidents. Est, là, est-ce qu'il n'y a pas des biais aussi, hein, de choses qui seraient parlées dans la presse hein, euh, On pourrait euh, pinailler au niveau méthodologique. Ont été synthétisées depuis 2012 dans le Global Terrorism Index. Rapport élaboré en collaboration avec l'Institut of Economic and Peace, qui est basé à Sydney. Actuellement, il s'agit de la meilleure base de données disponible, incluant tant les incidents liés à des conflits internes à chaque pays que ceux qui relèvent du terrorisme international. Et vous allez voir que l'enjeu vient d'être résumé dans cette phrase. Bon, euh, déjà, il y a une chose que je vais dire préalablement. À un certain moment, dans les sciences sociales, ce qui est un peu problématique, tu vois, c'est que tu n'as pas toujours les données que tu voudrais avoir. Quoi. Et c'est parfois assez difficile... Euh d'en de, trouver et donc ça c'est un peu un problème c'est que comme tu peux pas recourir à des expérimentations et créer des conditions bon voilà euh, tu vois tu sais pas recréer un accélérateur de particules euh, l'équivalent pour le terrorisme quoi le terrorisme c'est des faits qui se passent dans la société tu peux pas les recréer quoi sinon il y a un petit problème aussi déontologique et donc ça c'est un petit peu aussi une des limites des sciences sociales c'est que tu es euh, limité sur le matériel que tu peux observer quoi puisque tu peux pas le créer toi même alors, c'est peut-être euh, naïf de ma part, parce que moi, je ne suis pas du tout dans, dans actif dans les sciences euh, dans les sciences naturelles. Mais euh, voilà, une expérience chimique, tu peux, euh, tu peux la, la créer, tu peux créer ton matériel pour euh, euh, la réaliser. Bon, ben voilà, en sciences sociales, tu es toujours limité par euh, le matériel qui, qui existe. Tu ne sais pas forcément le créer. Bon, parfois, tu peux le créer. Hein, mais dans ce cas-là, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un facteur qui est quand même assez limitant. Euh, par contre, bon, donc, ce qui est intéressant dans cette phrase incluant tant les incidents liés à des conflits internes à chaque pays que ceux qui relèvent du terrorisme international, c'est que terrorisme, ça va être un truc qui va être utilisé, et on revient sur la question de la définition, mais dans des contextes politiques, pour aussi des enjeux géopolitiques. Style, Poutine va dire que dans tel territoire de la Russie, tu as du terrorisme. Mais en fait, c'est juste des groupes qui luttent, qui luttent contre l'autoritarisme de Poutine, par exemple, tu vois dans toutes les sociétés, à un certain moment, tu as un pouvoir autoritaire qui peut s'installer, et le pouvoir autoritaire va dire, ben voilà, là on est face à du terrorisme, alors que c'est juste une lutte politique pour le pouvoir. Et donc il faut bien distinguer du terrorisme qui veut instaurer, à des fins politiques aussi, un climat de terreur, où tu vas toucher des civils, là c'est un terrorisme, voilà, euh, qui touche des civils, d'un terrorisme politique... Même si l'autre terrorisme est lui aussi politique, mais là l'enjeu est, est directement politique dans le sens où c'est pas la terreur que tu veux instaurer. Tu veux renverser le régime qui est en place. Et euh, du coup, alors désolé pour c est, c est, c est, c est, cet exemple grossier, mais lors de la seconde guerre mondiale, tu aurais pu considérer, les Allemands considéraient sans doute la résistance comme euh, du terrorisme. Et donc c'est pour ça que c'est super important, tu vois, de distinguer de ce qui relève d'un conflit interne à chaque pays de ceux qui relèvent du terrorisme international. quoi Où là, on veut créer un climat, euh, un climat de terreur. Cependant, tout comme les autres sources similaires, sa fiabilité, donc cette fameuse base de données qu'ils vont utiliser, dépend de la valeur de ses définitions. Hein, ouais, il, le dit, il, il réinsiste sur ce point-là. Des procédés de codification, des lacunes dans le recueil ou la disponibilité des informations. Donc voilà, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez conscients euh, du biais. Et il cite un autre auteur. Il en résulte que lorsque l'on travaille, comme nous l'avons fait sur des données agrégées de la GTD, telles que l'on peut la, les télécharger sur le site du consortium, sans pouvoir parfois filtrer de façon véritablement satisfaisante les cas douteux ou clairement non terroristes, les cartes obtenues sont à envisager plus comme des indications de tendance et de distribution générale que comme la représentation exacte d'un phénomène dont le contours sont parfaitement maîtrisés. Il est cependant à noter, et ce point est important, pour notre propos, qu'une étude empirique détaillée concernant le terrorisme en Inde conclut certes à une sous-représentation des incidents dans la base de données. Donc voilà, ça c'est un biais aussi, il y aurait plus de phénomènes que ce qui est remonté. Mais observe néanmoins que la distribution spatiale des incidents répertoriés correspond assez bien à celle qui se dégage de bases de données plus inclusives. Donc autrement dit, ce qui est intéressant, c'est que cette base de données qu'ils vont utiliser n'est pas parfaite. Mais comme eux... Ils l'utilisent, merci TVA pour le lien, comme eux, ils vont l'utiliser pour une distribution spatiale et que cette distribution spatiale, dans un cas particulier, dans un contexte particulier qui est celui de l'Inde, du terrorisme en Inde, on a constaté que la base de données avait une distribution assez proche de ce qu'était une réelle évaluation des actes terroristes en Inde. Alors je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est très transparent ce qu'ils font. Attendez, il y a un, un moustique juste à côté de la webcam. Je suis pour le no-kill, sauf les moustiques. Et je ne l'ai pas eu. Traitement statistique et cartographique de base, le terrorisme dans le monde. Donc là, on rentre vraiment dans le, le cœur de l'article. Le point de départ de notre analyse a consisté à, l à élaborer une première représentation d'ensemble de la distribution spatiale du terrorisme dans le monde. Donc, euh, pour euh, ceux qui veulent vraiment faire de la, de la géographie en secondaire, il y en a dans le chat, euh, eh bien, vous voyez, c'est d'abord la première chose, hein, comme je vous raconte en classe, la première chose, c'est de vraiment décrire la distribution spatiale. Quelle est la répartition dans l'espace du phénomène que l'on entend étudier et on aboutit ainsi à la carte de la figure 1. Alors, je vais vous l'afficher. Voilà, donc ici, je rappelle la figure 1 qui inclut l'ensemble des actes répertoriés. Donc là, c'est vraiment euh, une mise en, en carte des données, de la base de données utilisée, la GTD. Chaque cercle, donc là, on est de 1970 à 2019. Chaque cercle proportionnel à leur nombre situant précisément les actes. Puisqu'ils sont géoréférencés en longitude et latitude dans la base de données. Donc ça c'est génial parce que tu peux directement le, le mettre sur ton euh, système d'information géographique pour le spatialiser. Donc on pourrait utiliser, bon, euh, si vous ne connaissez pas un petit peu euh, euh, la géographie et les outils qu'on utilise. Euh, il y a même, bon, Maintenant on utilise des systèmes d'information géographique donc, en fait, où les informations sont géoréférencées. Le plus connu c'est Argis. Euh, et donc il euh, y a des versions gratuites d'Argis qui nous permettraient par exemple de télécharger la base de données puisque euh, comme TVA l'a fait on a le lien, télécharger nous-mêmes les données et puis les, les projeter sur le, le système d'information géographique et là tu as, as vraiment toute la répartition pour travailler à différentes échelles parce que bon, le problème d'une carte statique comme celle qui est proposée ici... Tu peux zoomer, mais tu n'auras pas vraiment euh, la répartition, par exemple, au sein d'un pays. Mais si tu l'avais téléchargé sur ton SIG, à ce moment-là, tu sais le faire. quoi. Ce qui est vraiment sympa. quoi. Nous n'avons retenu que les lieux où se sont produits plus de 10 d'entre eux. Donc, euh, en plus, il y a une sélection. Si tu as eu un acte, euh, on ne l'a pas retenu. Le seuil que nous avons choisi pour éviter de polluer la carte avec des cas statistiquement non significatifs. On constate d'abord que, contrairement à ce qui est trop souvent affirmé, et ça, j'aime bien, parce qu'on déconstruit des représentations. Euh, le terrorisme n'affecte pas le monde entier. Ouais, tu vois, il y a des endroits où il n'y a pas. Il y a pas de terrorisme. Alors, moi, j'ai la carte en, en plus petit, puisque là, je suis sur le texte. Mais si je ne dis pas de bêtises, en Australie, il n'y a quasi rien. En Nouvelle-Zélande, il n'y a quasi rien. Dans le sud de l'Afrique, quasi rien. Si je ne me trompe pas, hein, parce que la, la carte est en tout petit sur l'écran, et moi, je suis sur le texte mais qu'il sous-tend à se concentrer, se concentrer de façon non aléatoire dans certains territoires, ces derniers pouvant être identifiés au moyen de la construction d'enveloppes ou zones de prévalence, dont il sera question plus loin. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. je découvre avec vous. La signification du barycentre, localisé au sud de l'Égypte sur cette carte, sera également expliquée par la suite. Bon, même s'il l'explique par la suite, en fait, le barycentre, ça sera un petit peu comme le point de gravité, et donc là, il y a un calcul sans doute statistique qui est fait, je suis, dé... Je suis désolé de ne pas pouvoir l'expliquer, peut-être que TVA en sait un peu plus. Mais euh, voilà, c'est comme si c'est vraiment le, le, le point qui, euh, qui résume, qui moyennise, qui centralise l'ensemble des actes. Alors sur cette carte-ci, il n'est pas très intéressant, hein, mais bon, c'est intéressant d'en parler maintenant. Euh, donc le barysante, localisé au sud de l'Égypte sur cette carte, sera également expliqué par la suite. Cette représentation... « Initial de la spatialité, du recours à cette technique de guerre irrégulière, asymétrique et totale. » Donc voilà une autre définition, et là on se base sur Dory 2022. Donc on pourrait aller voir dans la bibliographie de quoi il s'agit. Donc une guerre, le terrorisme est une guerre irrégulière, asymétrique et totale. Oui, parce que dans certains cas, quand c'est une guerre, euh, enfin quand le terrorisme est utilisé à des fins politiques internes, euh, bah, le terrorisme c'est l'arme du, du pauvre ou du faible, euh, généralement a ensuite fait l'objet de deux traitements complémentaires. Le premier concernant la temporalité, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la carte qui est affichée actuellement à l'écran, tu peux trop rien dire parce que les phénomènes se sont étalés sur des décennies, que finalement tu n'as plus les mêmes phénomènes, et ici tu dis que c'est la même chose alors que c'est euh, des choses qui ont bougé. Quoi. Donc ça c'est une première chose. Le deuxième s'attachant à la spécificité du fait terroriste. Et là, on va revenir sur la définition. Et TVA, là, on va aussi faire une distinction en ce qui, entre ce qui est vraiment une finalité de politique interne en une finalité plus globale, euh, qui est d'instaurer aussi la terreur à des fins politiques. Donc ce qui est un peu la différence. Ce qui est un peu différent. D'un côté, tu vas attaquer des cibles stratégiques entre guillemets. Militaire ou policière, tu vois, ou des, des outils de gouvernement, style, ben voilà, je reprends mon exemple euh, grossier euh, de la Seconde Guerre mondiale, t'es résistant, tu fais péter les voies ferrées et tout ça, et de l'autre côté, tu veux instaurer un climat de terreur, tu vas détourner un avion, et voilà, et ainsi de suite. La figure 2, et on va y passer. La figure 2 permet d'appréhender les, configura les configurations spatiales successives du recours au terrorisme au cours du temps. Donc ça c'est intéressant parce que tu vois que le phénomène y bouge. Où figure la distribution temporelle des attentats au cours des années pour lesquels on dispose de données dans la GTD Il est à noter que cette périodisation fournit un premier cadre à notre projet scientifique visant à la compréhension de l'espace-temps du terrorisme en intégrant une démarche unique des propositions de périodisation et de régionalisation de ce phénomène. En outre, ce travail entre en résonance avec d'autres tentatives de périodisation issues des terrorismes sudis, dont celle des vagues de David Rapoport. Ainsi qu'on peut le constater, la distribution spatiale du terrorisme évolue vite. C'est pour ça que la première figure, la première carte, était... Euh pas très intéressante, outre le fait de constater que le terrorisme n'est pas distribué euh, parfaitement spatialement. Comme on le voit sur la figure 2, par exemple, par la quasi-absence d'actes terroristes entre 2011 et 2018 en Amérique latine, alors qu'ils étaient bien visibles sur la figure 1. Lors de la première période, de 1970 à 1979, le terrorisme affectait principalement l'Europe et quelques pays d'Amérique latine. Dans la deuxième, donc de 1979 à 1991, il y est encore présent, mais apparaît aussi avec force particulière en Amérique centrale et du Sud, Colombie et Pérou, avec les FARC et le Sentier Lumineux, ainsi qu'en Asie, en Inde, au Sri Lanka. Les années 90 et le début des années 2000, de 1991 à 2004, sont plus calmes, avec la multiplication des actes, bien sûr différents et menés par des groupes divers, au Moyen-Orient et en Asie, des années 2004-2011, suivi notamment, suite notamment à l'invasion de l'Afghanistan en 2001, et surtout de l'Irak en 2003, qui se continue en 2011-2018 en y ajoutant l'Afrique, somalie Nigeria, mali Donc on voit qu'il y a une évolution de la répartition, et donc ça il faut le prendre en compte, parce que sinon tu risques bah, d'analyser des choses qui sont quand même grossièrement différentes. Une fois ces éléments de périodisation et de régionalisation acquis, il s'agit de s'intéresser aux critères permettant de dégager la spécificité du fait terroriste par rapport aux autres modalités de violence, principalement politiques. Ah donc là, c'est bien distinguer quel est l'objet politique qui est visé. Dans les deux cas, c'est toujours politique, mais euh, ou en tout cas globalement. Mais euh, voilà. Les données sur lesquelles reposent les cartes précédentes concernent, rappelons-le, l'ensemble des actes inclus dans la GTD qui ils fournissent par conséquent une idée assez exacte de la distribution spatiale de la violence politique dans le monde. Mais pour appréhender la localisation différentielle du fait terroriste, il est nécessaire de discriminer ce qui relève spécifiquement du terrorisme à partir de l'identité des victimes. Est-ce que c'est des civils au sens large De l'autre forme majeure de violence politique qui s'attaque prioritairement à des cibles militaires, policières et ou impliquées dans la gestion étatique des territoires un certain moment, quand as un régime autoritaire qui t'oppresse, comment tu fais pour le renverser <rire> Voilà. Tu es obligé de recourir au terrorisme. Donc le terrorisme peut être, dans certains cas, me semble-t-il, légitime. Ou plus légitime. D'autant plus si on vise des cibles matérielles. Cette dernière modalité révèle des formes de guérilla et s'inscrit généralement dans des, des dynamiques insurrectionnelles. Dans la figure 3, on a comparé la distribution de la mortalité due au terrorisme et celle qui résulte d'actions de guérilla. Et donc là, on a une distinction et on voit que la carte va totalement évoluer par rapport à ce qu'on voyait sur les, les, les figures précédentes. Cette carte est instructive car elle fournit une première indication non seulement de la proportion des actes de différentes natures, hein, tu vois quand même qu'il y a des espaces dans lesquels c'est assez disproportionné. Si on prend l'Algérie, tu vois que les... Les deux parties du cercle sont quand même très inégalitaires, pareil au Nigeria, euh, par contre après tu as d'autres pays où tu vois que la, la proportion est plus euh, équivalente, où euh, c'est même l'autre forme de terrorisme qui prend le dessus, comme par exemple en Amérique centrale. Mais euh, je m'avance peut-être de trop par rapport à ce qu'ils vont dire. Donc ici la prédominance du terrorisme en Afrique, sauf Somalie, et en Amérique du Nord est remarquable, alors que la part des victimes à l'identité fonctionnelle, donc ce qu'ils il appelle, appellent qu l'identité fonctionnelle, des membres de la police, des armées, divers fonctionnaires étatiques, hein, donc qui représentent le pouvoir en place, est beaucoup plus importante en Europe et généralement au Moyen-Orient. Cette distinction portant sur la nature des actes a un grand intérêt pour l'analyse des situations géopolitiques nationales et régionales, comme on le verra par la suite. Parce qu'ici, en fait, ils ne sont juste occupés qu'à construire l'objet, et ils vont passer à des analyses régionales qui sont autrement plus intéressantes que ce qu'on voit jusqu'à présent. Parmi les exemples possibles, nous privilégierons deux cas. Celui de la triple frontière sahélienne Niger-Mali-Burkina Faso et celui de l'Afghanistan. Le premier illustre une avancée méthodologique consistant en la recherche des barycentres et en l'observation de leur déplacement. Donc si vous reprenez le stream maintenant, le barycentre c'est simplement quand tu prends un ensemble d'observations euh, géographiques d'avoir le centre de gravité de ces observations, de cette répartition. Les barycentres étant en quelque sorte les centres de gravité des attentats dans l'espace concerné, pondérés par la fréquence relative de leurs manifestations en chaque lieu. Ils permettent de cerner de manière efficace le déplacement d'un procès insurrectionnel en cours. Sur la figure 4 de l'histogramme, l'histogramme permet de distinguer la spécificité locale des deux de deux premiers épisodes et la croissance spectaculaire de la violence, notamment terroriste, à partir de 2012. Donc là, on est vraiment sur cette région-là. Des cercles proportionnels indiquent le nombre d'actes recensés en chaque lieu, identifiés dans la base en latitude et longitude, donc sans les contraintes de la maille administrative. Donc ça c'est bien, parce que parfois en géographie, le problème c'est que tes informations, elles sont définies par unité, hein, ce qu'on appelle souvent les NUT, euh, nomenclature des unités statistiques territoriales, non des unités territoriales statistiques, et donc, euh, voilà, selon tes découpages régionaux, bah, tu vas avoir une représentation, mais parfois elles ne veulent rien dire. Tandis qu'ici, chaque point est géoréférencé, et donc là, ça te donne la localisation exacte. Et donc ça, c'est cool. Leur nuance de gris est donnée par la période au cours de laquelle ils ont été commis. La discrétisation ayant été faite au vu de l'histogramme pour distinguer à L'effet de la révolte ouareg au Niger et Mali. 90-96. La révolte ouareg suivante, 2007-2019, et ses suites. Les années immédiatement antérieures et postérieures au début de l'opération Serval en 2013. La dynamique de la conflictualité dans les années suivantes, 2019, date des dernières données disponibles au moment de la réalisation de ce travail qui a fait l'objet d'une première publication. Alors ce qui est euh, très intéressant, je trouve, c'est que voilà, il te donne les critères qu'ils ont utilisés pour créer leur catégorie statistique. Et moi, j'aime bien cette transparence dans les articles parce que tu ne les as pas toujours. Et là, tu comprends bien bah, pourquoi ils ont pris ces repères-là. Alors après, on pourrait dire, oui, mais bon, euh, prendre ces repères-là, c'est un petit peu euh, construire les données. Bon, il y a toujours un moment où euh, tes choix vont influencer la manière dont les choses seront représentées graphiquement ou euh, euh, cartographiquement. Mais euh, après c'est des questions de méthodologie, hein. comme disait Bourdieu, voilà, moi j'ai donné ma méthodologie, quoique c'était euh, moyennement vrai ça, mais euh, ici, il te donne ma méthodologie, tu pourrais très bien dire, ouais, mais moi je trouve que 2013-2019, ça va pas, tu devrais prendre d'autres critères. L'important, je pense que quand il y a un article, voilà, qui se veut scientifique, c'est qu'il nous donne toutes les clés, que si on voulait euh, refaire l'analyse, on arriverait sur les mêmes résultats, et on peut critiquer l'analyse étant donné qu'on a tous les éléments pour la critiquer. Ce n'est pas toujours le cas. quand même. Pour mieux voir le déplacement de l'activité insurrectionnelle au cours du temps, nous avons donc eu recours au calcul des barycentres en utilisant l'un des modules du logiciel de cartographie cartes données. Cela permet de percevoir notamment le déplacement du centre de la violence en direction du sud au cours des dernières années et la tendance à la transnationalisation que le djihadisme introduit dans la zone dont le foyer sud-est du Niger, lié à Boko Haram, est une autre expression. Son poids est est, euh, est pardon, <rire> pour le moment trop limité pour déplacer sensiblement le barycentre. Et donc, en effet, on voit la Croix Blanche qui est remontée vers le nord, puis après, on est reparti vers l'ouest pour redescendre vers le sud. Et en effet, on va dans cette zone de trois frontières. Et on va comprendre pourquoi après. Et donc là, tu vois les barycentres, euh, par rapport à la remarque de TVA tout à l'heure qui nous disait au niveau du planisphère, ça ne veut rien dire, parce que si tu prends un planisphère centré sur l'Amérique, tu n'auras pas le même barycentre Mais là, ça a du sens. Ça a du sens. Et vous allez le voir après, c'est même assez intéressant ce qui se passe par la suite. Cette représentation permet en outre de constater la menace directe et croissante, hein, puisqu'on voit aussi l'augmentation de la violence, qui pèse sur le Burkina Faso, qui ici est au sud, maillon essentiel de la progression de la mouvance djihadiste vers les pays du Golfe de Guinée. Et donc, euh, avec cette seule carte, hein, j'ai envie de dire que l'analyse géographique justifie son utilité puisque aujourd'hui on est dans une société utilitariste. C'est mon grand regret mais ce n'est que mon avis. Et donc, euh, à quoi peut servir une analyse géographique Mais à savoir exactement où vont être les problèmes futurs. Et tu vas voir. On n'en a pas fini avec ça. Restez à mettre en rapport les concentrations d'actes terroristes dans certaines parties du Burkina Faso avec des facteurs qui peuvent en expliquer la localisation. Outre la poussée générale vers le sud déjà mentionnée, nous en proposons trois. Donc ça c'est intéressant parce qu'ils ont constaté quelles étaient les répartitions et surtout ici comment elles, évo elles évoluaient dans le temps. Maintenant, ils vont nous donner des corrélations. Pourquoi dans ces zones-là pourquoi ça évolue dans ces zones-là Et donc ça, c'est vraiment le, pour moi le deuxième temps de la démarche scientifique, c'est quand tu fais des corrélations entre différentes dimensions de l'espace. Ils nous disent, premier facteur, l'effet des frontières. Quand tu arrives dans une zone transfrontalière, elle a des spécificités, cette zone transfrontalière. Une frontière crée un espace frontalier qui est différent de l'espace qui n'est pas frontalier. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en cinquième chez nous. La proximité des réserves naturelles. Alors, on n'a pas de cartes qui permettent de, de les voir. Mais en effet, dans ces zones-là, il y a des réserves naturelles. Et puis, il y a la présence de gisements d'or exploités par des mines industrielles ou des orpailleurs artisanaux. Donc, tu vois déjà, ici, on pourrait faire une belle carte de synthèse où on vient mettre ben, les informations qui sont là. On vient placer les frontières, elles y sont. mais On pourrait utiliser un figuré qui viendrait renforcer... Ces frontières, hein, vraiment, avec, je sais pas, moi, euh, comme euh, un, un zoom hein, qui te permettrait de voir euh, vraiment l'espace frontalier. Les réserves naturelles, tu les représentes. Et puis les gisements d'or, tu les représentes sous un figuré euh, ponctuel. Et là, tu as déjà une très belle carte de synthèse qui explique déjà certaines choses. quoi. En tout cas, qui explique pourquoi il y a un glissement vers le sud des actes terroristes. Et rien que pour ça, bah, j'aime bien cet article. Parce que là, on a vraiment fait de la de la géographie, ouais ouais tu vois ça c'est vraiment convaincant et autant à l'échelle mondiale c'est pourri que là c'est vraiment convaincant quoi je trouve surtout avec ce qui va venir les deux premiers se manifestent dans l'angle nord-est et sud-est du pays, un bon nombre d'actes terroristes se situant dans et autour des réserves naturelles, surtout frontalières où leurs auteurs trouvent refuge pourquoi est-ce qu'ils vont là ben Parce que la réserve naturelle elle est grande et ils peuvent se cacher quoi et sans doute qu'elle est moins contrôlée, que sais-je, sans doute ce, ce, ce type d'éléments qui, qui interviennent. Le troisième est bien visible au nord, où un grand nombre d'actes se situent entre la réserve silvopastorale et de faune du Sahel, au nord de Dori, et un groupe de mines d'or industrielles ou artisanales. Ces dernières semblent donc favoriser la multiplication des actes terroristes, sans doute dans la mesure où elles contribuent directement ou par des intermédiaires, volontairement ou pas, au financement des groupes djihadistes. Hein. L'or qui est directement trouvé, ben voilà, bien financé, la guérilla. active dans la zone. Possibilité de refuge et source de financement se conjuguent donc dans ces lieux, facilitant la propagation vers le sud d'une dynamique insurrectionnelle dont les protagonistes recourent ainsi au terrorisme. Enfin, et le fait nous, nous, nous paraît suffisamment suffi significatif pour être mentionné ici. Au cours de la réalisation de cette étude, notre démarche a, malheureusement entre parenthèses, reçu une tragique validation empirique. En effet, dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, la localité de Solane a été le lieu du plus important massacre de population civile commis au Burkina Faso, environ 160 morts. Or, ce gros village se trouve dans le prolongement de la dernière flèche indiquant les plus récents déplacements du barycentre. Hein, donc, euh, on est vraiment dans le prolongement. Ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur. Si. Non. Je ne pense pas que vous allez voir mon curseur. Mais bon, vous savez, l'observer par vous-même. Or, ce gros village se trouve dans le prolongement de la dernière flèche indiquant le plus récent déplacement du Barycentre, dont il a été question antérieurement. De manière inattendue, notre travail prenait donc un, tra un, tra un caractère en quelque sorte prédictif, et son utilité dépassait le seul aspect scientifique dans la mesure où l'analyse d'une telle situation géopolitique mouvante n'intéresse en principe pas exclusivement des chercheurs académiques. Et donc voilà ce qu'on reproche souvent aux sciences, aux sciences sociales de ne pas être utile, bah ici... Euh, une démarche en géographie permet de, de prédire et de un peu piloter aussi une intervention. C'est d'ailleurs assez questionnant. Est-ce que, est -ce que des, des, des travaux scientifiques doivent être utilisés comme ça Après, On ne va pas rentrer dans le débat. La seconde avancée méthodologique repose sur la mise en lumière des enveloppes ou périmètres qui englobent les localisations des actes. Nous avons montré la fécondité de cette innovation en procédant parfois à chaud à l'analyse du cas afghan. La reconquête de Kaboul par les talibans le 15 août 2021, donc là c'est vraiment de l'actualité très fraîche, a été une défaite majeure pour les états unis leurs alliés et leurs vassaux. Au-delà des enjeux géopolitiques à court et moyen terme, il est important de comprendre la logique territoriale qui a conduit à ce résultat. Dans cette perspective, nous avons cherché à représenter l'évolution du processus insurrectionnel qui débute en 2001, à la suite de l'invention de l'Afghanistan par des forces de l'OTAN en réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils commencent euh, en 2001 à analyser les données pour l'Afghanistan, bah parce qu'ils euh, partent euh, de l'intervention des forces de l'OTAN. Ceci en recourant toujours aux données de la Global Terrorism Database, complétées par diverses sources journalistiques, dont l'AFP, pour localiser des incidents récents non encore inclus dans la GTD, qui au moment de la réalisation de cette recherche ne couvrait pas les années postérieures à 2019, ce qui est embêtant étant donné que tu j'essaie de comprendre l'actualité la plus récente. Après, ça pose question quoi, hein. de la validité de, de, des remontées de, de, de l'AFP. De la Mais bon, voilà, c'est toujours le problème des, des sciences sociales, c'est la remontée des données. Euh, comment être sûr que c'est fiable à 100% quoi. Ici, c'est un petit peu voilà, des sources euh, secondaires, quoi, des données secondaires qu'ils utilisent. Hein. Ce n'est pas des données de première main que tu as créées toi-même. Mettant en œuvre les acquis des travaux, mettant en œuvre les acquis de, de travaux antérieurs, on a distingué les actes strictement terroristes, s'attaquant prioritairement à des cibles civiles, des actions de guérilla, bon, ça on l'a bien compris, ainsi que ceux attribués aux talibans différenciés des actions imputées ou revendiquées par l'État islamique au Khorasan, Khorasan, qui apparaît seulement en terrain afghan en 2014 avant de consolider sa présence vers 2015. Pour pouvoir pleinement évaluer la signification des cartes produites à partir des données ainsi traitées, il convient de rappeler quelques faits concernant la létalité comparée des incidents. Ainsi, les talibans, qui ont tué environ 43 200 personnes durant cette période, se distinguent par la relativement faible létalité par acte, très rarement plus de 13 morts par incident. Ce qui correspond bien à l'une des caractéristiques de la guérilla, qui privilégie la multiplication des opérations de harcèlement sur des portions de plus en plus étendues du territoire par rapport à des actes terroristes dont le fort impact médiatique est généralement lié à un nombre élevé de victimes. Pour, donc ici, ils reviennent sur leur, leur typologie, mais avec un autre indicateur qui est finalement le nombre de victimes, mais pas la qualité des victimes, ce qu'ils avaient fait précédemment, puisqu'ils regardaient si c'était des civils ou si c'était des, des forces armées ou policières. Pour ce qui est de l'État islamique, qui a causé la mort d'environ 2800 victimes entre 2014 et 2019, la configuration est tout autre, car il s'agit d'une part d'une organisation qui se livre avant tout au terrorisme à partir de ses bastions de Kaboul et de Jalalabad. En et d'autre part, cette distribution principalement urbaine rend compte du caractère plus meurtrier de ces attentats. À partir de l'analyse comparée de la mortalité produite par ces deux organisations, on comprend aussi mieux les logiques stratégiques contrastées, qu'elle met en œuvre au cours de la dernière décennie et aussi les conditions dans lesquelles l'État islamique poursuit son activité terroriste après le 15 août 2021. Pour comprendre enfin la dimension territoriale de la dynamique insurrectionnelle en Afghanistan, on a construit quatre cartes de la figure 5. Hop, je vous L'intention ici est double, comparer d'une part le profil spatial des talibans et celui de l'État islamique au Khorasan. Khorasan, Khorasan, je ne sais pas et permettre une analyse fine de la part des actes terroristes et de, de, de guérillas perpétrés par chaque organisation. Le fait majeur que montrent ces cartes est le très fort contraste entre l'emprise au sol des talibans qui mettent en œuvre une stratégie nationale et nationaliste, et celle de l'EI, pour qui l'Afghanistan n'est qu'un front du djihad, parmi d'autres envisagés dans une perspective plus globale. Les cartes localisent leurs actions, montrent ces logiques différentes avec une remarquable efficacité. En effet, l'État islamique y apparaît surtout comme une organisation terroriste dont le périmètre d'action se structure autour des villes de Kaboul et de Jalalabad. Alors le voit très bien, hein Sur les deux cartes du haut. Avec quelques excroissances plus au nord qui méritent des explications détaillées ne trouvant pas leur place ici. C'est bien dommage parce que voilà, ça c'est la démarche géographique. Tu comprends très vite que là, bon, on est dans des milieux urbains, où ils ont leur siège et tout ça, mais euh, et pourquoi est-ce qu'il y en a dans, dans le nord-est J'aurais bien aimé qu'il détaille ça. Ça c'est un peu dommage qu'ils qu ne le fasse pas ici. Mais sans doute qu'il y aura une autre publication qui viendra plus tard. Mais une certaine... Pardon. Euh, la nette prééminence pré de Kaboul comme lieu d'attentat tient à la fois l'amplation ancienne de l'EI dans la ville et à l'impact médiatique maximal d'actions ayant lieu dans cette capitale. Donc on voit que l'état islamique, sa, sa visée n'est pas un renversement forcément du pouvoir en place, mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global et j'ai envie de dire de moins concret et précis. Mais une certaine tendance à la dissémination de la violence attribuable à cette organisation s'observe dans d'autres villes, comme Kandahar, important centre d'implantation des talibans. Ce constat se trouve renforcé lorsque l'on procède au calcul des barycentres. Et là, voilà, ce, cette, ce point, ce centre de gravité géographique, j'ai envie de dire, euh, apporte toute sa puissance dans cette analyse. En effet, dans les deux cas, acte de terrorisme et de guérilla, le barycentre se trouve à proximité de Kaboul. Et cette donnée est encore renforcée lorsque l'on observe les périmètres correspondant à l'activité violente de ce groupe. En somme, l'état islamique au Khorasan. Eh bien, une entité terroriste à implantation surtout urbaine, ce qui se confirmera après août 2021, au cours de la récente phase de son activité, lorsqu'il ciblera presque exclusivement les talibans et les chiites afghans. Tout autre est bien entendu le profil spatial des talibans, passons aux talibans, qui ressort des deux cartes du bas de cette même figure. Dans ce cas, tant les attentats terroristes que les actions de guérilla se distribuent sur l'ensemble du territoire utile de l'Afghanistan. C'est vraiment une guerre de, de prise de pouvoir euh, que mènent les, les talibans, dans une évidente intention de parvenir à un contrôle aussi étendu que possible de l'espace national. Et, fait remarquable, les baricentres des actes terroristes et de guérilla se situent à peu près au même endroit, ce qui témoigne d'une cohérence stratégique qui explique largement le succès de l'insurrection. Voilà, ils ont, ils ont étudié leur truc, quoi. Enfin, les périmètres correspondant aux différentes formes de violence montrent que le recours à la guérilla, a été privilégié dans la dernière période du conflit où il s'agissait de maîtriser progressivement l'espace tout en s'assurant au moins de la passivité complaisante des secteurs croissants de la population. À partir de cet exemple, il est aisé de comprendre les implications pratiques et théoriques de notre démarche visant au moyen de calcul des enveloppes à établir une sorte d'empreinte spatiale des différentes entités qui recourent au terrorisme. Cet aspect très souvent négligé dans la littérature spécialisée, traitant de la caractérisation des dynamiques des groupes terroristes, présente pourtant un grand intérêt dès lors que l'on s'attache véritablement à comprendre la nature des entités violentes que l'on étudie ou et où combat. Voilà, après on arrive au prolongement, mais euh, voilà, ça c'est vraiment un bel article, me semble-t-il, parce que euh, voilà, tu pas avec une question et forcément une réponse. Ici on t'offre sur un plateau, un outil pour euh, étudier le terrorisme. Maintenant, reste à d'autres chercheurs, ou à ces mêmes chercheurs, à reprendre ces outils pour, les, pour étudier le terrorisme dans d'autres contextes, dans d'autres pays, tout simplement. Alors, développement. Prolongement, pardon. Une fois construit le socle de notre démarche scientifique, moi, je trouve très, très parlante, et pour un non-professionnel, en tout cas, de la recherche géographique, je trouve ça très très puissant comme article. C'est très intéressant. Je pense d'ailleurs que je vais le réutiliser en classe. Alors, peut-être pas sur celui-là, mais ça serait peut-être même intéressant après d'envoyer... Alors, il faut voir en quelle année je le ferai, parce que... Avant, on pouvait faire de la géopolitique en cinquième et en sixième. Maintenant, ça devient compliqué euh, de faire de la géo géopolitique pure. Tu dois partir euh, soit de l'aménagement du territoire en sixième, soit euh, des ressources en cinquième. Quoique avec les, mi les, les mines d'or qu'on a vues dans le cas de, du Niger et du Burkina Faso euh, et du Mali, ça peut être, ça peut être pertinent. Mais euh, voilà, on pourrait, je pourrais en classe présenter ça aux élèves et puis après euh, leur demander sur base de la base de données hein, qui est proposée ici, de faire une analyse spatiale d'un territoire par rapport au terrorisme. Ça, ça peut être très très sympa, quoi. Pas très très sympa, l'objet le... le... n'est pas sympa, mais je veux dire, l'étude la... est vraiment très intéressante, et là, je pense que ça serait vraiment percutant pour les élèves qui verraient vraiment euh, l'intérêt d'une démarche géographique, je pense. Après, on ne peut pas intéresser tout le monde, évidemment. Hein. Celui qui s'intéresse qu'à son cul... Euh... C'est plus compliqué. Il a été mis en œuvre et affiné au moyen de l'exploration de différents thèmes connexes, ainsi et sans vouloir être exhaustif. On peut citer les deux suivants. D'abord, la mise en rapport cartographique de la localisation des ethnies en Afghanistan et au Pakistan avec l'activité terroriste. Ah, c'est sympa, hein, euh, parce que là, ils viennent euh, apporter d'autres données qui vont te permettre de comprendre cette spatialisation. Ça, c'est vraiment une analyse géographique. Et ensuite la relation, alors là c'est étonnant, la relation entre le tourisme, surtout international, et le terrorisme. Alors, bon, on comprend vite pourquoi, mais on ne s'attend pas euh, directement au tourisme. Cette problématique qui avait déjà fait l'objet d'une réflexion préalable a ensuite été enrichie par une exploitation cartographique des données, dans plusieurs articles notamment. À titre d'illustration de cette relation, parfois étroite, entre terrorisme et tourisme, le cas de l'Égypte est particulièrement éclairant. La figure 6... C'est génial en plus d'avoir les cartes dans l'article comme ça. Enfin, pour un prof de géo, c'est vraiment un super article. Je suis super content qu'on ait, euh, qu ait lu celui-là. La figure 6 qui présente les deux phases majeures de l'activité terroriste dans ce pays, séparées par les printemps arabes et l'émergence de l'État islamique, permet de les distinguer aussi par le déplacement du barycentre et du périmètre d'action. Permet de les distinguer aussi par le déplacement du barycentre et du périmètre d'action centré sur les zones touristiques de la vallée du Nil. D'abord, pour, pour concerner ensuite surtout, outre le Caire, toujours important, la péninsule du Sinaï ou des attaques contre des touristes, hôtels, avions russes en octobre 2015, participent également significativement de la stratégie des groupes djihadistes. Donc le Sinaï, c'est la partie euh, vraiment à l'est de la carte où on voit euh, qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Nos recherches géographiques sur le terrorisme, dont cet article présente surtout l'aspect méthodologique, entrent en résonance avec des questions théoriques et pratiques qui relèvent tant de l'enrichissement de la démarche géographique dans son ensemble que du développement des études spécialisées sur le terrorisme. En conclusion, il nous paraît par conséquent utile d'évoquer deux problématiques où la rencontre des questionnements propres à ces champs disciplinaires paraît particulièrement féconde. La première a trait au processus de la diffusion spatiale, thème classique de la géographie, et sujet de première importance pour les terrorismes studies. Les exemples concernant la zone sahélienne des trois frontières, de l'Afghanistan et de l'Égypte analysés plus haut, montrent tout l'intérêt de notre démarche cartographique pour aborder un thème classique des études sur le terrorisme. Et à cet égard, on se place aussi dans le sillage de travaux antérieurs, qui ayant traité le sujet avec des méthodes purement quantitatives, ont rencontré des limites qu'il est maintenant, au moins partiellement, possible de surmonter. La deuxième problématique découle de la nature essentiellement urbaine du fait terroriste. Cette réalité sur laquelle existe une abondante littérature, à laquelle il, fait, il est fait mention dans un autre article de Dory en 2019, et dont nous avons fourni une preuve additionnelle en étudiant le cas du Brésil. Donc là il y a d'autres publications, on pourrait peut-être aller après voir de quoi il s'agit, hein, de les lire de manière diagonale, de voir un petit peu en tout cas les cartes s'il y en a, hein, s'ils ont travaillé de la même manière, en nous présentant de nombreuses cartes c'est très intéressant, peut être approfondi en dépassant le simple clivage urbain-rural, pour s'intéresser au choix des cibles d'attaque en relation à divers variables qui contribuent à la différenciation des tissus urbains concrets. Pour illustrer cet aspect, dans la figure 7, la figure 7 nous a... avons mis en rapport les lieux des attentats du 13 novembre 2015 dans Paris-Intramuros, avec un aspect de géographie électorale des arrondissements parisiens. Oh, c'est assez intéressant. Parce que euh, c'est intéressant, je vais dire pourquoi. Parce que tu travailles à différentes échelles. Ils montrent que leur, euh, leur méthodologie est intéressante, ou leur façon de faire est intéressante à l'échelle régionale, nationale, régionale, mais aussi locale. Et ça, c'est vraiment chouette parce que pour un prof de géo, c'est toujours difficile de faire comprendre aux élèves que la géographie, ça se fait à différentes échelles et qu'une réalité à une certaine échelle n'est pas une réalité à une autre échelle. Donc là, c'est intéressant de, de pouvoir aussi transposer le modèle. J'ai envie de dire. « Partant du fait amplement établi et répété par les terroristes eux-mêmes que ces attaques répondaient aux bombardements ordonnés par le président François Hollande sur le territoire conquis depuis 2014 par l'État islamique en Irak et rarement en Syrie, il nous a paru intéressant d'inscrire les lieux des attentats sur une carte représentant le soutien dont a bénéficié François Hollande lors de son élection dans les différents arrondissements parisiens. <coughs> » Et donc, si on regarde la carte avant de lire ce qu'il nous propose, on voit que, hop, je vais redescendre un peu, que le vote pour François Hollande au deuxième tour des élections pr présidentielles ont eu lieu dans des euh, arrondissements dans lesquels on avait principalement voté pour lui en 2012. Après on va voir ce qu'ils vont dire, mais pour moi ça ne veut strictement rien dire, et ça serait même peut-être euh, une petite erreur euh, écologique, dans le sens d'une erreur écologique, c'est que tu vas attribuer des choses en fonction euh, d'une population, sans savoir qui effectivement commet les, les actes. Et on va voir ce qu'ils vont dire, on va voir ce qu'ils vont dire, on critiquera après s'il y a lieu que ça soit critiqué. Ce faisant, on se proposait de tester deux propositions théoriques, d'abord celle du caractère non aléatoire du choix de l'emplacement des cibles visées lors d'un acte terroriste en considérant que ce qui importe ici est la nature des lieux au moment de l'attentat, caractérisée par la, coexist la coexistence de résidents locaux et de personnes à l'identité similaire qui y viennent pour diverses raisons, dans ces cas liés à des pratiques associées au délassement, café, restaurant, concert. Ensuite, la pertinence de l'insistance sur l'identité vectorielle des victimes du terrorisme, étant donné que le ralenti... retentissement maximal de l'action est assuré par la relation entre ces victimes et l'audience principale, ici le gouvernement socialiste français, de ce mode de communication violente. Or, dans ce cas, on constate une association étroite entre les lieux des attaques et des deux arrondissements où la victoire de François Hollande fut écroisante, L'axe dessiné par la localisation des attentats correspond remarquablement, en outre, à la limite de cette ère de forte concentration du vote socialiste de second tour, fait qui mériterait une exploration détaillée qui sorte de notre propos actuel. En revanche, à partir de cette carte, on dispose d'un argument supplémentaire pour plaider pour une prise en compte minutieuse des caractéristiques des lieux d'attentats en associant les connaissances issues des géographies urbaines électorales aux résultats les plus prometteurs des recherches actuelles sur le terrorisme. Bon moi, je trouve que euh, ce qu'il propose ici, moi, ne me convainc pas du tout, alors peut-être que je n'ai pas tout compris euh, où il voulait en venir, mais voilà, je, je, je, je trouve que là, c'est vraiment des interprétations abusives, et que, euh, outre, c'est très puissant quand ils utilise des barils outre ici, euh, voilà, je, je, je trouve que tu pourrais faire mille une cohérelations différentes... Euh, et qui vont dans un sens ou dans un autre. On est, on est franchement sceptique parce que là, c'est pas. Autant les autres analyses avaient une force probante qu'ici, t'as pas. Pour moi, c'est pas une preuve, hein. c'est juste des corrélations. Cette analyse cartographique, comme celle des exemples antérieurs, permet donc une meilleure vision spatiale du fait terroriste. Mais maintenant, euh, je trouve ça euh, intéressant de travailler à l'échelle d'une ville aussi. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui aurait été peut-être plus intéressant, euh, c'est de, de, de cartographier, sur cette carte-là en tout cas, tous les lieux euh, importants du divertissement. Tu sais, c'est comme il y avait eu le monde diplomatique, qu avait, vous avez peut-être vu cette carte-là à l'époque, mais on pourrait peut-être aller voir si on ne la retrouve pas après. C'était euh, les lieux de manifestation et les, euh, les lieux de pouvoir. Et donc, ils avaient fait une carte où ils avaient mis euh, les deux couches. Euh, pour montrer que bah, les manifestations, généralement, vont aller là où il y a des lieux de pouvoir. Et donc, on aurait pu faire une carte comme ça, mais voilà, co comme ça, c'est un peu sommaire. L'exercice a évidemment ses limites, bon merci, mais il permet du moins de mettre en évidence les avantages de la géographie, et de la cartographie, pour ce qui est de faire apparaître des configurations spatiales de très grande ampleur, et éventuellement leur évolution dans le temps. Cette approche ouvre en l'occurrence la voie à une véritable maïeutique, elle fait naître, c'est l'origine étymologique du mot, sous les yeux du lecteur des images qui lui permettent de prendre conscience de façon synthétique de la complexité du phénomène étudié. Reste ensuite à revenir aux données pour expliquer ce que la carte confirme, les points et les moments de concertation, apparition et disparition, ainsi que les problèmes d'interprétation qu'elle suscite et donc aussi une étape indispensable d'une démarche faite d'aller-retour entre données, traitement et interprétation, qui est au fondement de la bonne science. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que euh, cette dernière carte, même si elle ne nous convainc pas et qu'on la trouve un peu euh, bizarre, euh, c'est que des propositions, il hein. ne faut pas euh, l'oublier, ici ils, ont pas, ils, ils montrent un petit peu bah, ce que peut faire leur proposition méthodologique, D'utiliser ces, euh, ces enveloppes, mais sans plus. Hein, donc euh, voilà.